Bonjour les amis, c'est Yushka Alors bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Je commence donc la série Taroscope pour juin 2018. Et ce tirage, ce taroscope concerne le signe du lion. Que va-t-il se passer Quelle énergie vont arriver sur le signe du lion, donc, en juin 2018. Eh ben nous allons voir ça, tout simplement. Alors, pour ce tirage, vous voyez, les amis, j'ai euh, pris euh, mon tarot, donc, hein, c'est ma création, et il porte, euh, c'est le tarot, donc, des cinq soleils, et il porte toutes les informations, les énergies, euh, l'identité, euh, les astres, les jours de la semaine, euh, du mois euh, voilà, c'est un tarot qui est complet où tout est inscrit dessus euh, voilà, ici c'est le signe par exemple du bélier avec l'élément feu, là c'est carrément l'élément feu que vous avez, ensuite vous avez l'élément air l'air et le feu, qu'est-ce que ça donne pouf, un grand feu vous voyez et là, il y a le signe du Taureau euh, qui est nommé l'amour. Waouh wow, wow, wow, yeah. waouh Donc euh, on pourrait dire qu'il y a vraiment euh, euh, bah, des coups de foudre, hein, des feux d'amour, hein. vraiment, ouf, le cœur enflammé, qu'est-ce qui va vous enflammer dans votre vie hein, dans, dans ce mois de juin, hein, mes, chers, mes chers lions Alors on va voir un petit peu euh, déjà, hein, parce que j'utilise donc euh, Quatre cartes, parce que c'est suffisant. Comme vous avez vu, il y a énormément d'informations, donc, qui sont marquées sur mes cartes. Donc, s'il n'y a pas besoin de plus pour faire un taroscope, comme ça, vous avez à l'extérieur deux cartes. On peut imaginer que c'est un satellite qui tourne ou alors la coquille de l'œuf qui prend toutes les informations disons de l'extérieur et là c'est votre vibration intérieure on pourrait dire que ça ce sont les murs de la maison et ça c'est l'intérieur de votre maison vous voyez alors est-ce que l'intérieur de la maison est-il équilibré par rapport au mur de la maison est-ce que ce qui se passe à l'intérieur de la maison peut être absorbé par les murs de la maison. Vous voyez, c'est ça, cette relation qu'on va voir. L'intérieur, euh, donc, de votre euh, vie, de votre cœur, euh, il y a tout simplement le feu. Il y a un grand feu qui arrive. Alors, autant, je vous assure, ça peut être pris, au pied de la lettre, c'est-à-dire euh, un, un espèce de courant électrique, un court circuit électrique, un feu de quelque chose, etc. etc. Donc faites attention naturellement à tout ce qui touche, disons, l'électricité. Euh, le feu, sécuriser l'intérieur de votre maison euh, de façon impérative. Naturellement, regardez également les assurances, ça de façon à ce qu'elles puissent, elles, supporter ce qui se passe. Euh, disons à l'intérieur et oui parce que si vous avez une petite assurance et que vous avez des gros dégâts à l'intérieur c'est sûr que vous vous pouvez avoir disons euh, des, des des problèmes de remboursement c'est aussi simple que ça vous voyez ça peut être euh, disons tout simplement ça maintenant euh, il est fort possible que vous attendiez euh, quelque part euh, un, un événement et cet événement disons qui va être vécu disons dans votre cœur euh, la façon dont il va être vécu dans votre cœur, il peut être même disproportionné par rapport à ce que vous pouvez supporter. Alors, malheureusement, ça peut être les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. Euh, donc, ne euh, mettez ne, ne, ne, ne surdimensionnez pas quelque part, ne surestimez pas vos, vos toutes vos capacités, disons, à... À, à prendre le, le coup, à prendre le choc ou à prendre, mais attention, ça peut être même une très bonne nouvelle, vous savez un petit peu le loto. Moi, j'aime bien prendre l'histoire du loto parce que euh, euh, ben le loto, il euh, euh, y a des gens quand ils apprennent ça, euh, t'as gagné au loto, craque, boum et ils, ils font une crise cardiaque. Vous voyez, pourtant c'était une bonne nouvelle. Hein hein Alors euh, euh, le truc, c'est euh, toujours de relativiser parce que vous allez avoir un gros un, un, un cœur immense, une puissance de vouloir aimer, une, une, quelque chose, disons, d'incroyablement, disons, fort, et malgré tout, que la, la, votre corps ou la vie aura du mal à éponger, à, à s'adapter. Voilà. Donc, euh, euh, tout ce qui est, euh, disons, euh, euh, euh, ne surestimez pas votre capacité, tout simplement. Et regardez bien. Euh, comment Il faut amortir les chocs, il hein, faut avoir c est, c est, c est, cet équilibre à mener hein, de façon à ce que vous puissiez, disons, vraiment euh, adapter vos réactions par rapport à la situation. Hein. Euh, là, euh, je, je parlais également, disons, quelque chose peut-être que vous attendiez énormément, c'est-à-dire... Là, mais c'est vraiment, ça peut être vraiment l'intérieur également de votre maison, hein. c'est-à-dire, waouh, il y a la wi Wifi qui arrive, il y a les fibres, enfin, vrai, et tout d'un coup, tout, tout tourne autour de ça parce que c'est vraiment l'affolement général. Ça peut être également, disons, il y a le foot en ce moment et tout, il y a vraiment une frénésie autour du foot où, en définitive, ça ne tourne qu'autour de ça, juste à occulter vraiment le côté, disons, réel, la réalité de votre vie. Donc, faut pouvoir vraiment adapter, adapter ça de façon à ne laisser personne à la traîne, par rapport à ce que vous pouvez vivre vous personnellement comme votre passion c'est-à-dire vous pouvez dépenser énormément d'argent euh, pour une passion vous pouvez également euh, bien vous servir euh, de votre de vos, de vos acquis parce que là il y a une puissance énorme qui arrive une énergie énorme ça peut être euh, tout hein, comme je vous ai dit et donc il faut il va falloir euh, apprendre quelque part hein, à à prendre, disons cette ou euh, cette lumière, ce, ce lot d'argent, ce, ce, ce lot qui arrive, disons, qui est très très fort, disons, dans votre vie. Donc relativisez, faites les choses, disons, euh, calmement, de façon à ne pouvoir à ne pas perturber euh, euh, l'équilibre. Avec les autres, avec les gens de votre famille par exemple, hein euh, ne les enflammez pas. Hein voilà, ne les, euh, ne surestimez pas non plus leur capacité. Voilà, ne décidez pas pour eux de leur passion, de leur devenir. Voilà, c'est apprendre aussi à être quelque part libre et autonome par rapport à toutes ces informations euh, qui arrivent, euh, qui vont arriver dans, la, dans ce mois de juin pour vous. Donc, euh, ah, ça, ça peut être une révélation, hein, tout simplement. Et comprendre, je vous dis tout de suite, comprendre comment le monde fonctionne, c'est-à-dire lier la spiritualité avec la matérialité. Alors, si c'est ça, mes amis, que vous avez compris que, euh, il y a un effet euh, de, vous voyez, euh, de boomerang, c'est-à-dire tout ce qui se passe en haut est tissé, est lié avec euh, votre vie de tous les jours, et que vous faites le lien en disant « non d'une pipe hein, », ça, c'est votre l'intuition, c'est-à-dire c'est au-delà de l'intuition, vous allez dire « non d'une pipe, je ne croisais, je ne pensais à une personne », eh bien, boum, elle se trouve là, juste devant moi. Non d'une pipe, j'avais besoin de tel renseignement, il y a l'autre à côté qui est en train d'en parler. Euh, vous voyez ce genre de choses, euh, d'informations indirectes euh, qui vous nourrit, qui nourrit carrément, disons, mais... Concrètement, votre vie, vous recevez des informations concrètes par des chemins détournés. Voilà, moi, ce que je vois, disons, de votre... Euh, pour votre mois de juin, euh, cher euh, Lyon. Eh bien, je vais vous quitter, chien, <rire> parce que ce taroscope euh, se termine sur une belle note dans le sens où... Euh, Vivez hein, correctement euh, tout votre mois juin en créant des liens hein, de cause à effet. Voilà, faites-le tranquillement, tranquillement. Alors mes chers euh, lions, j'espère que cette, cette vidéo donc euh, vous, vous a plu. Euh, je ne sais pas pourquoi. Pensez quand même bien. Euh, à l'assurance de votre maison, si vous partez en vacances ou quoi que ce soit, euh, de façon à pouvoir euh, assurer votre maison. Donc, assurer votre maison, peut-être aussi, euh, quelque part, faites attention à votre, à votre corps, également, à votre esprit. Hein? Hein? Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, les amis. Au revoir.